Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors, euh, aujourd'hui, euh, on va faire la correction d'une situation de communication de français. Il s'agit ici de communication progressive du français avec 270 activités, 200. 270 activités. Alors, euh, c'est bien sûr, ces cours sont destinés uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français euh, débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer en français avec toute aisance. Avec vous, monsieur Subdalal de la chaîne Je Communique TV. Alors euh, faire des achats. C'est la situation de communication qu'on doit faire aujourd'hui au propos de correction des activités dans une boutique de vêtements. Alors je vous rappelle, la vendeuse. Bonjour madame, je peux vous aider. Non merci. Je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe s'il vous plaît? Oui madame. Les cabines sont au fond. Alors ça va.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 ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un rose pour aller avec Eh hey, non, merci, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, c'était donc l'association de communication qu'on a déjà étudiée auparavant. Je vous rappelle aussi de grammaire, il y a la différence entre trop et assez. Trop plus adjectif, assez plus adjectif, mais la différence est trop simple. Alors on dit trop petit, trop grand, trop cher, mais assez petit, assez grand, assez joli, assez de travail, assez de papier. Alors c'est tout à fait le contraire. Trop et le contraire de assez. Ce sont deux adverbes. Alors manière de dire, on dit ça va, ça veut simplement ça vous convient ou ça tout convient. Concernant des vêtements, cette couleur vous va bien. Hmm? Je cherche une chemise pour aller avec ce pantalon. Quelle taille faites-vous hmm? Oui, je pense que ça va. Non, ça ne me va pas. Je fais du 38. Il y a une petite remarque euh, ici. Il y a deux significations principales. La maison est assez grande pour nous. Ça veut dire suffisamment c'est pas trop, c'est bien suffisamment la maison est assez jolie elle n'est pas très jolie -dire, il y a ici un sens tout à fait différent la maison est assez jolie c'est à dire elle n'est pas très jolie et la maison est assez grande pour nous lorsqu'il s'agit bien sûr de la quantité il s'agit et de... c'est tout simplement suffisamment l'emploi de il n'est pas très jolie très jolie, très jolie hein? assez, elle n'est pas elle est assez Et il hein? est assez joli. Ça veut dire qu'il n'est pas très joli. Très... Voilà. C'est ça la différence entre les deux. La maison est assez jolie. Ça veut dire qu'il n'est pas très joli. Voilà. Faire des achats. Activité. Vrai ou faux. C'est une activité pour tester votre compréhension de la situation de communication complété par assez ou trop. C'est donc deuxième activité. Ça veut dire tout simplement, vous, euh, vous allez tout simplement comprendre l'utilisation de ces deux mots. Voilà, Et on continue avec, euh, choisissez la bonne réponse. Ici, vous avez le choix entre les deux mots. Parba bah, achète un pantalon costume, soit on dit un pantalon, soit un costume. Alors, je voudrais un haut pour faire avec ce pantalon, d'accord? Et compléter les légendes. Voici des légendes. Il y a huit légendes ici. Il faut compléter. C'est un jeu de vocabulaire. Alors, je vous laisse un peu du temps pour faire ces activités. Il y a 270 activités pour niveau, pour niveau débutant de communication progressive de français. Après, on va faire, bien sûr, la correction. Alors, voici donc la correction des activités. Faire des achats. Activité. On a vrai ou faux. Par exemple, Patricia veut essayer un ensemble. C'est faux. D'après l'association, c'est faux. La première jupe est trop petite. Oui, c'est vrai. La vendeuse ne trouve pas la jupe en taille 40. Alors, c'est tout à fait faux. Patricia achète seulement une jupe. Alors, on continue. Patricia achète seulement une jupe. C'est faux. Alors, euh, activité numéro 2. Il faut compléter par assez ou trop. Assez deux, trop deux. Par exemple, tu as du travail. Ah oui, j'ai vraiment trop de travail, c'est fatigant. Le pantalon te va. Non, il est trop petit. Trop petit. Euh, la veste vous va. Oui, elle est assez longue. Ça veut dire suffisamment longue. Euh, tu vas acheter des vêtements à ta fille Non, elle a trop de vêtements, ça veut dire beaucoup de vêtements. Il euh, va acheter ce costume Non, c'est vraiment trop cher, ça veut dire très cher, très cher. Alors, euh, maintenant, troisième activité. Il faut choisir la bonne réponse. Pantalon, costume, on choisit un pantalon. Barbara, achète un pantalon. Parce que costume réservé uniquement pour hommes. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. C'est pas pour faire avec son pantalon. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. Où sont les cabines Les cabinets d'essayage. Alors ici, on dit où sont les cabines C'est pas les cabinets. Non, les cabines d'essayage. Quelle taille à euh, vif. Il fait froid. Agathe met son euh, manteau. Alors, Barbara achète un pantalon. Je voudrais un haut pour aller avec ce pantalon. Où sont les cabines? Où sont les cabines d'essayage? Quelle taille avez-vous Elle fait froid, Agathe met son manteau. Alors euh, ici, pour terminer, il faut compléter les jantes. On a ici une chemise, un costume, une robe, une veste, un tricot, euh, un manteau. C'est pas une... Non, un manteau ici. Hum. Un, hum, un ensemble, une jupe. Voilà. Alors c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance, comme les autres, vous a plu. Si vous êtes un nouveau, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, GCMX TV, sur YouTube. Cliquez sur like si vous aimez des vidéos. Mettez des commentaires pour ajouter vos remarques. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, ça c'est le plus important pour avoir de nouveautés de notre chaîne. Merci et à la prochaine. C'était avec vous monsieur Abdelatif de la chaîne Jeux TV.